Bienvenue au deuxième épisode de La Nouvelle Vie de, de Madrena. Euh... Oh putain hein regarde Aïe oh. Nous cassons, Où enfants? Euh, t'es qui Je suis tombé assis de cousin Euh, t'es, t'es, Kevin Mais, mais, mais c'est, mais c'est mon, c'est, c'est, oh mon pote, oh Ouais, ça veut ah. Allez Dormez bien Merci, à toi aussi. Oui, merci. <coughs> oh, <coughs> Mmh. Mmh. Mmh. Bonjour papa. Bonjour madame. Bonjour Susan Kevin. Bonjour. Oh, t'as bien dormi. C'est un ah. cauchemar ça tue. C'était un caca là ouais mort vivant euh... pourquoi tu disais j'ai mis du caca oh non dites pas que je rêve bon oh, j'ai devenu le caca alors c'est où le caca les toilettes ah, ah, Non, il est pas un de, de beurre, caca. Merde. J'imagine où c'est toi qui fais caca. Le pipi. Merde. Ah. C'est dur. trop dégoûtant faut qu'on a qu'on fasse la troisième épisode dans 30 minutes dans 20 minutes ok en 20 minutes ok oui. <coughs>